Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice «roule ta bille Et dans le cas présent, cela ne sera pas le célèbre détective. Quel est l'objectif de l'exercice Eh bien de manipuler plusieurs choses. D'abord un petit peu de musique, et de la musique embarquée. Donc typiquement on va commencer à sonoriser une application. On va aussi jouer avec les capteurs du terminal, en particulier l'accéléromètre. Et puis on va rejouer avec des timer. Tout cela pour fabriquer encore une fois un véritable jeu. Bref, après l'effort, le réconfort d'un petit peu de détente, quoique quoique, vous découvrez que ce jeu a un petit côté énervant et addictif qui n'est peut-être pas propice à la détente. C'est un exercice relativement ancien dans le cadre de ce cours et qui a considérablement évolué grâce à Yannick Laper qui était un participant à un des MOOC qui ont été réalisés autour de ce cours et qui a amené une version considérablement enrichie que j'ai simplement refactoré ensuite. Regardons comment se comporte cette application sur un petit terminal, déjà. Donc vous voyez ici, j'ai une petite musique bien énervante. Et puis, la bille va se déplacer en fonction Alors j'ai ici un problème de flux avec Airplay. Si je secoue ça change la couleur de fond, et évidemment, ça s'agite. Et au bout d'une minute, j'ai mon score. Voilà. Je vais commencer par vous donner quelques éléments, et en particulier concernant la bille et le son qui est lié à la bille. Regardons d'abord le déplacement de la bille. Donc, ça va se faire évidemment en fonction de la position du terminal. S'il penche d'un côté, la bille doit tomber de ce côté-là. Et en fait... Voilà une formule possible. Vous pouvez évidemment jouer avec autre chose, avec d'autres formules. Moi, c'est celle que j'ai implémentée. Donc, je prends la position, la direction x. Mais on fait la même chose en y. Donc, x prime, le x prochain, c'est x plus accéléré x fois l'accélération sur l'axe x que je récupère sur le terminal. Accéléré x, c'est quelque chose qui est borné entre 0 et 10. Et euh, accéléré X évolue également, le prochain accélérer X c'est accéléré X plus l'accélération mesurée de façon à avoir ces effets euh, d'entraînement et jouer un petit peu sur euh, les inerties. Vous pouvez bien évidemment changer de formule et vous pouvez pour les plus courageux utiliser UI Dynamics, il y a des gens qui l'ont fait euh, par le passé euh, c'est un framework un peu compliqué mais vous pouvez même carrément gérer des rebonds, des aspects physiques, enfin il est vraiment fait pour ce genre de choses. À propos du bruit de contact, alors il faut faire attention parce qu'il y a un bruit de contact quand la bille bute sur le bord. Mais évidemment elle ne bute qu'une fois, il ne faut pas que ça fasse POC, d'accord, ça fait POC, ok. Et donc la bille après elle reste sur le bord, mais il faut faire attention parce que si vous ne jouez le bruit qu'une fois, si vous êtes près d'un coin, il y a POC, POC, parce qu'il y a sur le premier angle et ensuite sur le deuxième angle. Donc il faut être capable de gérer euh, les coins et en particulier le fait qu'elles euh, butent sur euh, deux bords virtuels euh, de manière astucieuse. Alors un petit conseil quand vous êtes en phase de debug, ça c'était sur l'ancienne version de l'exercice, euh, c'est d'afficher euh, les données euh, X, l'accélérateur, etc. Euh, ce que vous recevez par exemple euh, du terminal et puis ce que vous calculez, de l'afficher en surimpression, cela vous permet de faciliter le travail de debug, mais surtout la phase d'étalonnage euh, qui va euh, faire que votre jeu va avoir un mouvement agréable. Regardons également la gestion des fonds, donc en fait euh, on peut avoir qu'une seule image view et puis euh, passer, euh, changer euh, l'image de fond. Euh, on peut aussi faire les choses différemment, les images ne sont pas tellement lourdes, c'est en fait d'avoir les quatre images et simplement jouer la tribu, sur l'attribut hidden de ces vues. Donc vous allez avoir les différents fonds, hein, ceux que vous passez euh, lorsque vous faites un chèque. Après là-dessus vous placez euh, l'étoile de mer et vous la déplacez bien évidemment à chaque euh, nouvelle apparition. Chaque nouveau contact de la bille avec l'étoile de mer. Et puis, euh, la bille, euh, c'est euh, une vue que vous allez déplacer via sa frame. Après, vous pouvez euh, la déplacer euh, sans la faire bouger. Vous pouvez, si vous voulez jouer, donner un effet. Enfin bon, il y a plein de choses. Il y a même des gens qui ont mis une bille qui était animée pour donner cette impression de roulement. Mais euh, bon, euh, déjà avec... L'image que je vous transmets, qui est une bille un peu translucide, eh bien, ça donne d'excellents résultats. Attention, n'oubliez pas d'effacer la barre de statut qui va ici plus poser problème qu'autre chose. Bien évidemment vous avez aussi franchement intérêt à désactiver la rotation. C'est à dire qu'en fait au niveau du projet, euh, allez à la fois euh, en mode iPad et à la fois en mode iPhone et ne garder que la rotation par défaut, c'est en fait le terminal avec le bouton Home en bas, parce que euh, D'abord ça n'a pas beaucoup de sens dans ce genre d'application, vous allez voir que ça perturbe d'un parce que euh, finalement les x, y vous sont donnés par rapport à la rotation courante du terminal. Donc ça veut dire que lorsque vous allez changer la rotation du terminal, les mouvements vont vraiment devenir complètement absurdes. Bref, l'exercice est déjà bien assez compliqué, ce n'est pas la peine de rajouter euh, des barrières absolument inutiles. En guise de conclusion, bah, vous avez de quoi vous amuser vous avez le droit d'enrichir l'exercice. Vous trouverez sur la page compagnon de la vidéo les ressources et en particulier les images que vous pouvez insérer. Vous pouvez bien évidemment l'insérer d'autres. Vous avez toutes les cartes en main et sachez que les jeux de ce type sont Légion en App Store. Là, j'ai juste tapé billard pour récupérer des jeux de billard. Et effectivement, vous voyez, on peut. Enfin, après, Je ne sais pas s'il fonctionne exactement comme ça, mais on est un petit peu dans cette idée là. Ok, alors je ne sais pas si la queue elle est matérialisée par le doigt qui tape ou quelque chose comme ça, mais enfin bon, en tout cas, on est dans des applications qui utilisent massivement les points de contact et une application comme celle que vous réalisez est typiquement d'un niveau vendable, si elle n'était pas en Creative Commons dans le cadre de cet exercice. Je vous remercie de votre attention, à bientôt!